Salut tout le monde, bienvenue à Weedman, capsule numéro 160, et j'ai nommé le Hawaii Heartbreak de Riff. Un grand plaisir d'être avec vous ce soir, le Hawaii Heartbreak, euh, très attendu des abonnés de Weedman, euh, plusieurs communiquent avec moi sur Instagram, là. Euh, ils veulent absolument que je le compare avec le Quadra de Broken Coast, on sait très bien que Riff et Broken Coast, ça revient de la même compagnie, même producteur, Afria. Pourtant, on sait très bien, très bien à quoi s'attendre avec Riff. Euh, on a quand même essayé plusieurs produits avec eux. On a essayé le Subway Scientist, le Sunday Special, le Sweet Jersey 3, le Two Tone Band. On a essayé quatre variétés de Riff, de ces quatre variétés. Seulement deux est encore euh, disponible. Pas disponible, mais euh, possible d'avoir à la SQDC. Euh, le Subway Scientist et le Sunday Special. Il euh, y a deux qui sont plus, qui sont plus possibles d'avoir. C'est le Sweet José 3, le fameux faux Jangui euh, on se rappelle très bien là, que j'avais essayé ça le Sweet Jersey 3. Euh, La était très bonne, meilleure que le vrai Jean-Guy, mais c'était pas du vrai Jean-Guy. Ils l'ont modifié pour que ça soit euh, plus adapté à, à tout le monde. Parce que c'était vraiment un goût particulier, le Jean-Guy. Pas nécessairement un bon goût pour moi, Winman, mais c'était un bon buzz, hein, un très bon sativa. Euh, mais le Sweet Jersey 3, il n'est pas disparu. Euh, Inquiétez-vous pas. Euh, le Jangui de Riff euh, a tout simplement été converti en Jangui Good Supply. Donc euh, d'après moi, Riff, euh, ils ont eu une mauvaise réputation avec le Sweet Jersey 3. Et puis euh, ils ont passé ça dans le Good Supply de Riff. Une nouvelle compagnie qui ont ouvert. Le Two-Tone Band, c'était le Sour Cush de Riff. Encore une fois, c'est disparu, mais non, mais non, d'après moi, d'après Winman, le Sour Cush de Two Tone Band, euh, c'est tout simplement le produit touché de soleil. On sait que touché de soleil, c'est du Sour Cush. Euh, soleil, Riff, même compagnie, Riff, euh, Good Supply, même compagnie. L'arôme, elle va sûrement être bonne dans ça, euh, les arômes étaient bonnes avec euh, Riff, mais la qualité de cocotte, euh, plus branchue que les autres, plus de branches, les branches un petit peu plus grosses euh, avec Riff. Euh, joue ça avec vous, mais Broken Coast, on... c'est exceptionnel Broken Coast. Euh, plus que j'y pense, il y a plusieurs personnes qui me demandent, ça vaut-il la peine de payer 46$? Moi, je prendrais 3 San Rafael à 30$ à la place de 2 Broken Coast, parce que je fume beaucoup. Mais Broken Coast, c'est exceptionnel! Quand tu rouvres le pot de Broken Coast, c'est quelque chose. Euh, ils ont 4 variétés, Broken Coast. Écoute, si tu peux trouver... Euh, la bonne. Ils ont cinq variétés Broken Coast. Si tu peux trouver ton Broken Coast préféré, tu, tu peux pas être déçu, même si c'est 46$, tu l'oublies. Quand tu achètes quelque chose à 25, 29, puis t'aimes pas ça, tu t'en souviens en euh, ils ont cinq produits euh, Broken Coast. Moi, mon préféré Broken Coast, c'est le Rockstone. Le Rockstone, ça a un petit goût de couche. Écoutez, euh, on va ouvrir ça avec vous, là, le Hawaii Heartbreak. C'est du Headstash qu'il y a à l'intérieur. Pareil comme le quadra de Broken Coast. Euh, j'ai été voir la vidéo de Broken Coast que j'avais fait, euh, de quadra, et puis je disais que c'est un goût épicé. Et puis quand j'ai commencé à le fumer, je disais, « Ah, peut-être qu'il y a un petit goût fruité avec ça. » Et puis dans le site internet, le quadra, le Headstash de Broken Coast. Il dit citronné, puis j'avais dit non, je ne goûte pas le citronné. Donc, le Quadra, il était épicé avec un petit goût, le fruité. Euh, peut-être qu'aujourd'hui, le fruité, ça va peut-être dire pour moi, sucré, là, je de la misère. avec ça. Fruité, il faut que ça ait un goût d'un fruit. Donc, quand ça a un petit goût, un bon goût, euh, si on ne détecte pas le fruit, des, des fois, je ne détecte pas le fruit, mais on sait que c'est fruité, donc, la misère avec sucré, fruité. Ok. Peut-être les branches vont être grosses. Ça se compare pas avec Broken Coast, les boys. Ça se compare pas. Euh, le goût, peut-être qu'il va être meilleur. Mais ce qui était écœuré avec Broken Coast, là, c'est. Euh, hey, La vidéo de Broken Coast, le Quadro, il m'a duré 25 minutes. Puis mon le, le cannabis de Broken Coast, il brûle tranquillement. Il brûle pas super vite. Euh, le buzz, boss, il buzz plus longtemps. À place de durer deux heures il dure trois heures, le joint brûle plus tranquillement. Écoute, si tu peux trouver ton arôme de Broken Coast, joue ça. Si ça serait un Broken Coast, un San Rafael, un Grill, je serais tout excité. Mais là, je, je suis moyennement excité. Je ne suis pas fébrile, tu comprends? Quand j'ai un produit exo entre les mains, je ne tripe pas, je vais l'ouvrir, j'ai hâte, j'ai hâte. Mais quand as un nouveau Broken Coast, un nouveau San Rafael, un nouveau Grill, parce que là, vous savez que j'ai le pink couche de Grill, ça s'en vient très bientôt cette vidéo, cette semaine, je vais être vraiment excité, fébrile, je vais avoir la chair de poule, je vais être excité, énervé, vous comprenez? Mais là, Riff, c'est combien que ça coûte, ce Riff C'est pas donné, là. Hein? Je pense que c'est 29$, 28. Je sais que c'est quand même. Euh, J'ai fait le calcul, je me rappelle, c'est 18$ de différence avec Broken Coast. C'est 28$, je crois. 27,90. Mais écoutez, euh, à 27,90, là, il faut, faut, faut que j'aille quelque chose pour mon argent. C'est 28$, 27,90, 28$. Joue ça. Hawaii Heartbreak. L'arôme est même ben meilleur. Riff, ils ont des bons arômes. Ils ont des bonnes arômes, Riff. Ouh! Il n'y a pas de... pas de... Il a pas de, de branche. Il a pas de feuilles. Mais si tu veux de la petite cocotte, mon homme... Ok, c'est c'est mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini. Ok, c'est mini mini mini mini mini. Ok, c'est incroyable. Mais on se rappelle que même si on a de la mini cocotte comme ça, moi j'ai eu de la mini cocotte avec San raphaël Pink couche. Il y en a plusieurs qui étaient vraiment déçus d'avoir ça, mais si on a le buzz, si on a le goût, écoute, l'humidité est bonne. Là, c'est pas que c'est résineux si je me suis planté à la branche dans le pouce. Il y a de la résine, c'est bon. Ça sent très bon, man. Ça sent très bon. Euh, ça sent vraiment meilleur que le Broken Coast, j'imagine. Le Broken Coast, c'est épicé. Mais qualité, cannabis, Broken Coast, c'est ultimement supérieur. OK? Ça brûle tranquillement. Ça buzz plus, euh, le goût est toujours là, très fort, prononcé. Broken Coast, c'est pas battable, tu comprends-tu? Je prends San Rafael, parce que San Rafael, c'est vraiment moins cher. Puis je trouve que San Rafael, coûter qualité, c'est peut-être ici. Broken Coast c'est ici pour la qualité. Mais mais Exo, c'est en, en dessous de la table. Euh... Broken Coast, San raphaël euh, comment tu les appelles? Du Bon, c'est dessous de la table. Tu comprends-tu? Saint-Raphaël, c'est très fort, tu comprends? Je suis un peu surpris, ok? Parce que j'avais beaucoup de branches avec Riff. Euh, J'aime mieux avoir ça que de la branche. J'aime mieux avoir ça que de la feuille. Euh, J'aime mieux avoir ça que des grosses cocottes qui explosent tellement qu'elles sont sèches. Les cocottes sont miniatures. Sont miniatures. Mais je pense que j'aime l'arôme, les boys. C'est quoi? Euh... C'est pas si pire comme arôme. Quand on regarde l'arôme du quadra de Broken Coast, c'est épicé, fruité, citronné. J'avais dit épicé un peu fruité. Pas le citron. Ah, hey, citron, c'est un fruit! Ah, oh, come on, man! allez S'il vous plaît! C'est pas moi qui l'écris, c'est eux autres. Citronné, fruité, c'est écrit. Puis là, ici, si je vais voir le Hawaii Heartbreak, ce qui me donne comme un arôme, Floral Diesel. Donc, c'est vraiment ça. Le diesel, là, euh, c'est ça. Ça goûte un petit peu le Pink Kush, man. Euh, Pink Kush, mets-tu diesel? Je vais checker ça. Parce qu'on se rappelle là, que quand j'étais voir euh, la Remo, euh, un gosse indien, ils m'ont dit j'ai dit, comment je peux expliquer l'arôme du Pink Kush, du OG Kush Les autres m'ont dit odeur de gaz. Mais l'odeur de gaz en français, je pense c'est diesel. Non, Pink Kush est sucré citronné. Ah C'est pas citronné, Pink man. En tout cas, peu importe, là. On va fumer le Hawaii Heartbreak. Et puis, j'ai vraiment hâte de le fumer. Quand on le fume, il y a des. Allez voir ma photo sur Weed Indicomand. Euh, je vais mettre une photo du Hawaii Heartbreak. Miniature cocotte, mais il n'y a pas de branche, pas de feuilles, humidité parfaite. Puis moi, je pense que j'aime la ronde. Au moins, ça va nous en faire un autre, euh, une autre euh, à, à goûter une fois de temps en temps. Attendez, attendez, attendez, là, je vais le fumer avant, là. là à la place de toujours vider euh, mon contenant ici, pour ne pas le mélanger, je vais prendre ça. Et puis, euh, quand mes vidéos vont se terminer, ben, le restant de mon cannabis, euh, je vais le fumer, je vais les grainer avec ça, pour récupérer mon kiff dans mon petit contenant en bas. Ça, ça, ça se remplit vite, ça, ça se remplit vite. J'ai nettoyé tous mes euh, grinders avec de l'alcool. Hein. Tu trempes ça dans l'alcool, ça va être tellement... C'est tellement rapide, tellement efficace. Hey, moi, au début, j'y allais avec ma laine, euh, ma laine euh, de métal. et des petits morceaux de métal qui revolaient. Complètement ridicule. Alright, A wire break, man. Euh, moi, j'aime l'odeur. J'aime l'odeur. Je sais pas c'est quoi vos... vos... Tout le monde me disait que vous aviez hâte euh, que je fasse cette vidéo-là. Pas de branches. D'habitude, RIP, il y a beaucoup de branches. En tout cas, euh, je comprends que c'est des miniatures cocottes. ok? Je comprends. Je comprends. Mais je pense que ça va être bon pareil. T'as écouté ce que j'ai dit là? T'as compris ce que j'ai dit là? L'humidité est bonne. C'est résineux. Je vais regarder un petit peu plus avec ma loupe pour ce qui est des trichomes. Euh, L'odeur est bonne. All right. On va essayer de retourner à où est-ce qu'on va aller. Parfait. Alright boys. Vous êtes avec moi, ne Partez pas, là. Le Hawaii Heartbreak. Le briseur de cœur. Le briseur de cœur d'Hawaii. Bon, le lighter est dans mes mains. Floral, diesel. Je comprends pas pourquoi c'est pas écrit diesel à Pinkush. Pinkush, ça goûte la rose. Diesel. Euh, fruité, man. Sucré, pas fruité. vous voulez tellement que je fasse cette vidéo là les boys, hey, vous êtes euh, 4-5 sur Instagram que vous aviez hâte que je fasse la vidéo je sais pas à quoi vous attendiez là, mais euh, regarde, je lui ai dit ce que je pensais du cannabis là le goût est bon même le goût est bon, même. Visuellement, là... Visuellement, il faut penser un peu à... Parce que les trichomes, c'est pas... Euh... sais, il y en a, il y en a. Mais ça me fait penser un peu à du, du bon. OK? Mais l'arôme est bon, même Moi, j'aime ça. Le Hawaii Heartbreak... Euh... Ça va, écoute, j'ai même pas fumé là, mais l'arôme est bon. Il est ben ben, le, le goût il est bon man, du headstage de celui-là. <rire> mais la qualité Broken Coast, ça se compare pas. OK Je suis un peu surpris. Je un peu surpris. Euh, je l'aime. Ça va faire partie d'un top 5, ça, les boys. Ils l'ont considéré dans quelle catégorie Bon, je suis encore revenu sur le pink couche. Dans quelle catégorie comme ça Le Hawaii. Oh, hi, ça va être dur à se rentrer dans le classement du Indica. Mais euh, si t'aimes les arômes de Winman, euh, le Hawaii Heartbreak. Écoutez, écoutez, c'est bon, c'est bon le goût, OK? Il euh, y a un gars qui m'a laissé un message là, puis, puis euh, servait sa clientèle, il appelle euh, plein, tout ça. Il fait dire que ces temps-ci, euh, le Hawaii Heartbreak en 1 gramme à éviter. Euh, justement, là, euh, lui, il avait des branches. Puis euh, je ne sais pas qu ce qu'il se pense que c'est lui qui a tout eu les branches. J'étais vraiment chanceux, j'ai pas eu de branches. Il euh, y en a qui vont qui n'aimeront pas ça avoir ça parce que c'est des petites petites petites cocottes mais encore une fois, je le répète une dernière fois, c'est comme Sandra Raphaël si vous avez des petites, petites petites cocottes ça peut être super bon pareil ok, j'adore le goût pas de feuilles, pas de branches, l'humidité est bonne ça explose pas des mains, ça colle, c'est résineux, bon signe ok je te laisse là dessus, mets moi un pouce il euh, y a d'autres vidéos qui s'en viennent les boys j'attends le facteur et puis, euh, va voir mon Indicomand. Oui, d Indicomand sur Instagram. Ciao.